Bonsoir, mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compétro guinéen. Voilà, donc j'interviens ce soir pour ce nouveau thème d'information sur la transition en Guinée. Je l'avais déjà annoncé euh, antérieurement, le thème d'information, effectivement, c'est à propos du ministre guinéen des Affaires étrangères, disons, euh, Sanda Kuyaté, que nous connaissons très bien. Donc le chef de la diplomatie, en fait, guinéenne, Sanda Kuyaté. Alors, mon thème euh, consacré ce soir entièrement, entièrement sur lui. Et parce que, euh, voilà, il, il a quand même émis des discours, donné des discours à faire pleurer, euh, plein donc d'éléments irrationnels. Et là, j'interviens, cher compétences guinéen avec des raisonnements, en fait, euh, juste euh, lui répondre et lui mettre à sa place, Compte compétences n'est-ce pas Alors, je dis bien, à propos de Maurice Sanda il est le ministre, donc, guinéen des Affaires étrangères. Très bien, cher compte Guinée. je vais rapidement, pour ne pas vous retenir. Maurice Sanda vous l'avez suivi euh, cette semaine, hein, Maurice Sanda alors, euh, je crois, a donné un discours, un discours dans lequel il compare notre transitions, disons, à une usine, n'est-ce pas C'est une métaphore, en fait, qu'il a donnée. Je crois que c'était pendant euh, sa visite, euh, disons, je crois, à Lomi, euh, c'est pas Togo, vous pouvez me le rappeler. De toute façon, il a donné ce discours dans un pays étranger, ici en Afrique de l'Ouest. Alors, il fait une métaphore hein, en comparant notre transition à une usine, une usine qui fabrique des véhicules. C'est quand même extraordinaire, j'avais fait déjà un article là-dessus, maintenant je faire le direct également, pour plus de précision, parce que Maurice de la Cuyaté, ce sont en fait des gens qui n'ont pas de conviction, alors euh, qui se battent plutôt euh, une fois, en fait ils, en fait, ils sont ministres, hein, ils se battent pour euh, garder le poste, n'est-ce pas, Et tous les discours qu'ils donnent ce n'est pas de la conviction, n'est-ce pas, alors euh, c'est cela ces gens. Hein, vous voyez, il est partout, donc comme ministre des Affaires étrangères, mais il donne des discours, quand même, je dirais, euh, très, très euh, osés, c'est vrai, très osés. Alors, mais moi, je, je, je pourrais le comprendre si c'était des discours donnés avec conviction, n'est-ce pas Avec conviction, il donne des idées qu'il pourrait défendre les mêmes idées. Euh, une fois qu'il n'est plus ministre, par exemple. N'est-ce pas Alors, mais ce sont des fanfarons. Et en fait, il me rappelle d'un autre ministre, ou de toute façon, un secrétaire général de Alpha Condé. Euh, sais pas là aussi vous pouvez me rappeler son nom. Je crois que ça doit être Omar Diop euh, Omar Il a été même... Euh, secrétaire général à la présidence du Alpha Condé et à un moment donné euh, euh, juste avant la chute de Alpha Condé je crois qu'il résidait encore en France un certain job alors vous avez suivi ce monsieur il faisait beaucoup de discours défendant Alpha Condé euh, disons euh, défiant la communauté internationale vous vous rappelez ah, oui oui il était sur tous les points hein, participant euh, disons au, au, au débat sur les, les chaînes étrangères Radio France Internationale euh, voilà, euh, voilà euh, qu'on appelle ça voilà, en fait, sont des chaîne étrangères sur l'Afrique, que euh, ce qu soit BBC et autres, ou France 24, chers comptagniens. Alors, il était partout défendant le régime d'Alpha Condé. N'est-ce pas un vrai violard Mais où est-il aujourd'hui, ce job en question Où est-il aujourd'hui Alpha Condé est tombé. Est-ce que vous l'attendez finalement Non il fait encore le même discours, peut-il passer encore sur les mêmes chaînes pour défendre le régime de Alpha Condé, défendre ses convictions, il ne le fera pas. Parce qu'il faisait tout cela en ce moment, il remplissait ses poches, il voudrait garder le, son poste, n'est-ce pas Et puis c'était ça, ça n'avait rien à voir avec la conviction. Aujourd'hui, il a disparu, nous ne l'attendons plus. Mais si c'était quelqu'un qui se battait pour un idéal donné, qui avait une conviction, alors, il aurait continué, en fait, à tenir les même discours, à défendre Alpha Condé, même après la chute d'Alpha Condé, n'est-ce pas Ce job-là, vous vous rappelez, très bien, ce monsieur. Très bien, alors, c'est la même chose avec Maurice Dacuyati. Vous voyez, Gueulard, il est sur tous les chis. Il, il ose dire certaines choses, eh, se disant comme autant de secouturés qui euh, disaient certaines choses face donc, à la communauté internationale. Vous comprenez Mais ce sont des faux. Il fait tout ça juste pour garder son poste, pas autre chose. Parce que quand Amarie Doumbouya va chuter, vous ne l'entendrez plus jamais, Maurice Dacuyati. C'est fini. Ce sera silence radio. Très bien. Alors, je vais revenir sur son discours quand il dit qu'il compare notre transition à une usine. Selon lui, en fait, la transition, c'est comme une usine qui fabrique le véhicules, N'est-ce pas L'usine doit fabriquer les véhicule, véhicules véhicule neuf. N'est-ce pas Alors, c'est cela notre transition. Vous comprenez, il dit que, euh, euh, euh, disons, la transition, euh, disons, c'est l'usine, le véhicule fabriqué, c'est la Guinée. Donc, l'usine doit fabriquer le véhicule, faire tous les roues, tout tout ce que vous savez, donc, d'un véhicule, n'est-ce pas? Et jusqu'à former même, en fait, les ouvriers qui doivent s'occuper de ce véhicule et aussi former le chauffeur qui doit, en fait, conduire, disons, ce véhicule, Morrison d'Akuyaté. Alors, il dit que Mamadou Doumbouya, ce qu'il cherche actuellement, c'est de fabriquer, en fait, ce véhicule-là. C'est-à-dire, alors, il va essayer de rendre la Guinée, en fait, euh, disons, il veut la Guinée un pays neuf, un véhicule neuf, la Guinée un, un pays nouveau, si vous voulez. N'est-ce pas Il faut tout reprendre, en fait, à zéro. C'est ça, euh, Morrison, là. Donc, la Guinée, c'est le véhicule. Notre transition, là, c'est l'usine doit tout fabriquer, tout, n'est-ce pas Jusqu'à ce que le chauffeur qui doit conduire le véhicule, donc ceux-là qui doivent diriger la Guinée après, tout former, n'est-ce pas Alors moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que je me suis dit, ah mais en ce moment, Maurice récent ce n'est plus une transition, n'est-ce pas Ce n'est plus une transition qui doit euh, faire tout le véhicule neuf, n'est-ce pas et, et faire tout ce gros travail, mais écoutez, ce n'est plus une transition, c'est un pouvoir à vie. Alors, il me dit, mais c'est ce donc pas, euh, c'est mieux de dire honnêtement que, bon, écoutez, que ce n'est pas la transition, on a fait un pouvoir à vie, n'est-ce pas Très bien, c'est de la malhonnêteté, cher compétences guillemets. Alors, moi, je vais dire à, je vais dire à Maurice moi aussi, je donne une autre métaphore, euh, cette métaphore, euh, disons, pour répondre à Maurice Dacuiaté, en lui disant que, moi, je pense plutôt que notre transition, c'est ça. Notre transition, c'est comme en fait un ensemble, disons, d'experts en mécanique. N'est-ce pas? Je fait une métaphore. Nous avons des experts en mécanique, nous avons des ingénieurs en mécanique, nous avons des enquêteurs, disons, expérimentés, alors qu'ils doivent aller sauver un train qui déraille ou un train qui a déraillé. N'est-ce pas? Le train déraille, n'est-ce pas? Qui sort totalement, euh, disons, déraille. Ce train-là, alors on appelle, disons, aux ingénieurs en mécanique, on appelle les enquêteurs, n'est-ce pas, les ouvriers qualifiés en mécanique, effectivement, ou disons d'une façon générale, les enquêteurs, pour venir voir ce qui s'est réellement passé, sauver ce, ce, ce train, cette locomotive qu'il faut remettre sur les rails. Vous comprenez Et le train ici, c'est la Guinée. La transition, ce sont ces experts, ce sont ces enquêteurs. Le train, c'est la Guinée, le train qui déraille, la Guinée qui ne bouge pas, la Guinée qui ne marche pas, après Alpha Condé. Vous comprenez, ce qu'on compteur ça, c'est la métaphore. Je réponds à Maurice randa Alors, le train déraille, nous avons notre train maintenant qui est euh, à terre, n'est-ce pas, qui déraille totalement. Alors, on appelle aux experts, les experts doivent donc euh, faire quelque chose pour, que, pour remettre ce train sur le rail, n'est-ce pas alors, ces experts, donc la première chose, le premier travail qu'ils doivent faire, ces enquêteurs, effectivement, c'est l'observation, n'est-ce pas, avec une série de questions, qui s'est-il passé réellement, pourquoi ce train a-t-il déraillé, pour quelles raisons, alors ils vont faire leurs enquêtes, n'est-ce pas, alors mais là, ils vont essayer de voir beaucoup de pistes, c'est vrai, ils vont, ils, vont, ils vont minimiser, ils ne vont rien minimiser, ils vont aller voir toutes les pistes, par exemple, euh, ce train a déraillé, peut-être en fait, il y a eu un problème de surcharge, vous comprenez, au lieu, par exemple, de, de, de, de, de 10 000 tonnes, ce train, en fait, euh, transportait plus de euh, 20 000 tonnes. Alors, avec la pression de, de la charge, euh, disons, euh, les roues s'écartent et le, les, le, les rails s'écartent également et il y a, il y a déraillement, n'est-ce pas il y a déraillement. Très bien, cher Président. Ça, ça peut être une piste aussi. Ils peuvent se dire, mais écoutez, peut-être ce train a déraillé parce que, bon, écoutez, il y a eu un problème, une défaillance ou un mauvais, je dirais, serrage des boulons. Les boulons n'ont pas été bien serrés. Alors, euh, avec euh, la surcharge, alors les trains se sont écartés, ce qui peut provoquer aussi le déraillement. Ou autre piste également qu'ils peuvent toujours voir, c'est-à-dire que... Euh, par exemple, il y a eu des actes, certains, peut-être des actes de sabotage, hein, des actes de sabotage, euh, voilà, qui, euh, voilà, en mettant quelques obstacles sur le rail, qui peut aussi euh, euh, cette situation, qui peut aussi provoquer un drame. Vous comprenez, cher Comte Aurignac Alors voilà, les experts vont étudier la situation, n'est-ce pas Et si, par exemple, euh, le problème, la cause, ce sont, c'est, c'est le surcharge. Eh bien. Les experts essayeront de euh, dire, bon écoutez, c'est cela, donc il y a une surcharge, ils vont d'abord, leur première réaction, c'est de se poser la question, qui sont les responsables Vous savez que ce train ne doit pas planter plus de 10 000 tonnes, vous aviez mis plus de 20 000 tonnes. Alors, qui sont les responsables Alors là, il est question de, de trouver les responsables. Ensuite, il y aura, euh, une fois les responsabilités situées, il y aura des sanctions disciplinaires ensuite, ensuite, des mesures préventives pour que cela ne se répète plus. N'est-ce pas C'est comme ça, cher Compto-Guinéen. Comme ça, ça doit travailler. Les experts trouvent en fait la cause, alors, bon voilà, c'est ça la cause, alors il y a euh, donc euh, ce qu'on appelle, euh, voilà, des mesures disciplinaires, ou de façon indexée les responsables, ensuite les mesures disciplinaires, et ensuite les mesures préventives pour que cela ne se répète plus. N'est-ce pas euh, La même chose si, par exemple, il est question des actes, je dirais, de, de sabotage, vous comprenez, et c'est simple, il s'agit question de, de mener des enquêtes, essayer de trouver, en fait, euh, ces saboteurs-là, n'est-ce pas, euh, et prendre également des mesures préventives pour que cela ne se répète plus. Sur la alors, si vous m'avez compris, je suis dans une métaphore, alors je prends notre transition. Je dis bien, notre transition, c'est, en fait, ce sont ces experts, ce sont ces enquêteurs, ce sont ces grands mécaniciens, vous comprenez, qui viennent pour sauver le train. C'est ça notre transition. Et le train, c'est la Guinée. Vous comprenez Alors, je me dis, Mamadou Doumbouya vient euh, prendre le pouvoir le 5 septembre 2021, il remplace Alpha Condé. N'est-ce pas Alpha Condé a fait dérailleur, en fait, disons, euh, notre train. N'est-ce pas et Très bien. Alors, euh, que doit faire Mamadou Doumbouya Je crois que la première chose à faire, c'est d'abord l'observation. Qu'est-ce qui passe réellement et pour que la Guinée est bloquée Pour que ça ne, pourquoi ça ne va pas Pour que la Guinée est instable Parce que le moment où euh, Mamadou Doumbouya prenait le pouvoir, l'ambassadeur Pakondé, c'était les de La Guinée était bloquée partout, n'est-ce pas Le train qui déraille. Alors, ça ne va pas. Mais Mamadou Doumbouya se pose, Mamadou Doumbouya et ses gens, ils se pose la question. Alors, mais où est le problème Pourquoi ça n'a pas fonctionné Pourquoi la Guinée est bloquée N'est-ce pas Pourquoi Il se pose la question. Mais c'est vrai, en ce point, la question, là c'est très simple, nous pouvons tous répondre à cette question. Il y a eu Alpha Kone était au pouvoir depuis 11 ans, on s'est dit élu démocratiquement, alors mais tout ce temps de Alpha Condé pendant 11 ans, on a connu de l'instabilité politique, avec toutes ses conséquences, des morts par-ci par-là. N'est-ce pas Des corruptions par-ci-par, des crimes de sang et des crimes économiques pendant 11 ans de l'Alpha Condé. Alors, Mamadi Dumbuya se pose la question, notre transition a maintenant se pose la question, alors mais, qui sont les responsables qui sont les responsables Ou bien la première grande question, c'est ce qu'il venait de dire, c'était quoi le problème Ça, on veut le lire. On a une constitution qui n'est pas du tout, qui est méprisée par Alpha Condé, parce qu'une société sans la loi, écoutez, on ne parle plus de société, et cette loi est violée quotidiennement par Alpha Condé. Quotidiennement par Alpha Condé. Et euh, le plus grave... 2020, vous avez vu, et finalement, Alpha Condé, d'ailleurs, va plus loin, en fait, en se créant une constitution, une constitution, en établissant une constitution sur mesure Il veut se maintenir là, euh, disons, le troisième mandat, il veut se maintenir au pouvoir, disons, définitivement, jusqu'à sa mort, en fait. Voilà le problème, n'est-ce pas Les responsables, c'est qui Nous connaissons les responsables, Alpha Condé et ses hommes, le RPG. N'est-ce pas Nous connaissons le problème, les responsables, nous les connaissons, et il faut prendre des mesures, disons, euh, je dirais, des sanctions disciplinaires. Par exemple, je suis d'accord avec la création de la CRIEF qui, actuellement, sanctionne tout ce qui avait joué avec le déni public, c'est normal. Ça, c'est le côté, je dirais, euh, assainissement des de, de, de finances publiques. N'est-ce pas C'est une solution, c'est bien. Qu'il faut-il faire maintenant Quelles sont les mesures qu'il faut prendre Quelle partie, quel point il faut travailler réellement Quel est le problème Qu'est-ce qui n'a pas marché Alpha Condé a violé la constitution, il n'a jamais respecté la constitution, C'est là le problème. Qu'est-ce qui s'est passé On a une constitution, en fait, qui n'est pas euh, solide et consolidée. Elle est bonne, mais jamais facilement maniable, qu'on peut à tout moment, un président vient au pouvoir, il peut facilement, en fait, euh, jouer avec, sans problème et en faire sur mesure. N'est-ce pas Voilà le problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Où il faut travailler et Je crois que c'est là qu'il faut travailler. Des experts, des enquêteurs, c'est là où vous devez travailler. Vous travaillez là et vous prenez les mesures préventives pour que prochainement, la prochaine fois, que cela ne se répète pas. Qu'un président, un autre président vient au pouvoir qui ne puisse pas, en fait, toucher cette constitution, des articles de la constitution. N'est-ce pas alors, mais ce qui se passe actuellement, si vous l'avez remarqué, on a avec nos experts, par exemple, que j'ai expliqué euh, maintenant au départ dans, ma, dans la métaphore, on a des experts qui ont beaucoup de pistes, c'est-à-dire surcharge, par exemple, qui peut créer le, dé, de, de, euh, qui peut créer le déraillement, et une surcharge. Il y a aussi euh, euh, des actes de sabotage, ça peut créer également le déraillement et tout ça. Mais finalement, ce que Mamboui à fait maintenant, la transition, mais finalement, les experts, au lieu de finalement dire, bon, écoutez, il y a eu problème de surcharge qui a créé le déraillement. On va travailler sur ce point-là, euh, sanctionner ceux-là qui ont accepté que le train puisse prendre plus de poids que que euh, de normal. Alors, on va les sanctionner et prendre des mesures qu'il faut. C'est-à-dire que la prochaine fois, personne ne prendra plus de charge qui prévu n'est-ce pas mais imaginez que les experts disent bon écoutez ça va on a vu il y a un problème de surcharge alors nous on va essayer de faire une chose on va d'abord euh, prendre des mesures contre donc euh, tout ce qui surcharge en fait euh, le train mais on va essayer tout simplement de changer le train le train ne vaut rien les moteurs sont foutus les roues sont foutues le chemin de fer on va tout changer etc etc c'est quel travail ça de la part des experts c'est un travail faussé, n'est-ce pas et ce que le a fait maintenant D'ailleurs, mon c'est encore plus grave parce qu'il laisse le problème essentiel, le vrai problème créé par Alpha Condé. Il laisse ce problème-là, le problème de la constitution. Le Guinéen n'a aucun respect pour le, disons, la loi. Les pouvoirs guinéens, pouvoir exécutif, n'a rien, n'a aucun respect pour la loi. Maudit Mouya, laisse tout ça maintenant. Laisse tout ça et qu'est-ce qu'ils disent On va essayer de, euh, disons, de, de faire la Guinée ce pays neuf. Ce pays, un, un véhicule neuf en fait. C'est-à-dire que tout doit être neuf. Il faut tout reprendre. Voilà. Il faut tout reprendre. Comme dit Maurice Sanda, euh, c'est une usine qui doit fabriquer le véhicule, un nouveau véhicule. N'est-ce pas Il faut mettre tout. Et ce que nous est en train de faire en laissant l'essentiel, je dis bien l'essentiel, le vrai problème de la Guinée. Mais c'est vrai, le vrai problème, c'est ça, c'est ça, c'est ce que notre transition actuelle doit résoudre. Parce que le problème, c'est là, je vous le dis très bien, ça n'a absolument rien à voir avec la personnalité des chefs d'État, je vous le dis, d'accord, c'est important, mais le problème n'est pas là, ce n'est pas lié à la personnalité, parce que, quelle que soit votre personnalité, votre tempérament, en tant que chef d'État, si vous venez vous trouver en place, une structure politique solide et consolidée, vous trouvez des juges responsables, incorruptibles. vous trouvez en place ou sur place une armée républicaine, quel que soit votre camp, tempérament, le chef d'État, votre tempérament, vous venez de gagner des élections, vous venez au pouvoir, quel que soit votre tempérament, vous n'oserez pas, vous n'oserez pas, vous comprenez, toucher ou même penser, oser toucher la constitution, un atelier de la constitution pour maintenir au pouvoir. Vous n'oserez pas. N'est-ce pas Donc, ça n'a absolument rien à voir avec la personnalité, le caractère, en fait, du chef d'État. Mais la structure politique qui doit être solide et consolidée, incorruptible, les juges incorruptibles, les juges responsables, les militaires, la force républicaine. En fait, l'armée républicaine, une armée qui est là, qui ne laissera pas corrompre par ce monsieur qui vient de gagner des élections et qui vient au pouvoir, qui va se laisser corrompre. Non. C'est une armée qui est là, qui se dira non, nous sommes là pour la République, nous ne sommes pas là pour défendre un homme. Non. C'est ça le mot dit vous Et ce qu'on demande, c'est ce qu'on demande pour cette transition. Nous voulons une armée républicaine. Nous voulons une structure politique solide et consolidée. Nous voulons des juges responsables. Nous voulons des juges incorruptibles. Et vous verrez le reste. Vous verrez si ça n'a pas marché en l'île de Cher comte pour ne pas être long, vous avez compris ce point. Alors, une façon de dire à Maurice Sandra qui qu'il se trompe, qu'il n'est qu'un fanfaron. Alors, mais nous comprenons, il se bat juste pour son poste, n'est-ce pas Il ne se bat pas pour un idéal. Ça c'est clair, qu'il pourrait défendre une fois, même après, euh, disons, euh, quand il sera plus ministre. N'est-ce pas ce Très bien, pour terminer, et là il faut le répéter, c'est très important, je m'adresse toujours à l'appel que je lance à l'armée. Alors, il est vrai que maintenant, Mamadi Doumbouya il est menacé, ce monsieur a peur, la peur le pousse même maintenant à essayer de poursuivre. Il y a des militaires, il y a des poursuites actuellement, certains militaires sont, sont arrêtés, euh, sont en fait inquiétés, vous comprenez, dans les camps. N'est-ce pas Moi, je dirais que ça, c'est un bon signe. De toute façon, Henri Dumbuya doit savoir qu'il doit tomber. Ça, c'est clair. Après, ce, ce, ce, tout cet imbroglio qu'il a créé, il va tomber. C'est clair et net. N'est-ce pas Je m'adresse donc aux, aux militaires guinéens. Alors, euh, ce qui a dit, est en train de faire en arrêtant certains militaires. Je crois qu'il aggrave sa situation. Il se crée beaucoup plus d'ennemis. Il sait qu'il n'a pas raison. N'est-ce pas Et vous, chers compétents guinéens, vous qui me suivez, préparez-vous. Mamadi Dumouya va tomber. C'est que vous devez savoir, chers compatriote guinéen dans l'armée, que vous soyez en fait simple soldat, adjoint, je ne sais pas, euh, capitaine ou je ne sais pas quoi, vous devez comprendre une chose. En faisant tomber Mamadi Mouya, maintenant, vous comprenez, vous avez toutes les argumentations du monde. Vous comprenez, toutes les argumentations du monde pour défendre votre coup d'état militaire. Et que il est clair, 100%, rien, rien n'empêchera que vous soyez tout de suite accepté par la communauté internationale. D'abord par tous les Guinéens et par la communauté internationale. N'est-ce pas Parce que moi, je suis à 100%. a compte, écoutez, c'était une perte de temps en ce qui concerne, je ne dis pas que l'ancienne compte, tout a été nul, ça n'a pas été facile avec l'ancienne compte, parce que a compte est venu d'un autre régime socialiste, vous comprenez, on vient tomber dans, disons, le libéralisme politique, alors il y a cette transition, euh, ce n'est pas facile, euh, combien d'années dans le socialisme populaire, populiste et maintenant on tombe dans le libéralisme politique, ce n'est pas facile donc je dirais la tâche était plus difficile pour l'instant à compter n'est-ce pas, alors euh, mais ce que je dis euh, maintenant chers commenteurs guinéers euh, vous les militaires ce que vous devez faire n'est-ce pas vous faites tomber Mandu Dombouya, vous venez au pouvoir, et là il se suit à 100% que vous n'allez pas déconner. sa Conte a échoué, Alpha Condé a échoué, Mandu Dombouya a échoué, moi il se suit à 100%. Que le prochain qui viendra, n'est-ce pas, qu'il le veille ou non, il est obligé de suivre la normalité. Il est obligé de suivre la légalité, il est obligé d'être exemplaire. Le prochain qui viendra, c'est clair et net, il ne déconnera pas. Alors, la balle est dans votre cancer comptoir guinéen, dans l'armée, vous serez des héros clairs et nets. Comment procéder Je l'ai dit mille fois. Écoutez, chez moi, c'est, je le dis toujours, euh, disons, euh, ma méthode, vous comprenez, ou ma façon de travailler. Je suis pour la rigueur politique je suis pour une gouvernance, disons, de rigueur. Vous comprenez, la rigueur, sans pitié, parce qu'il est question de l'État, il y a pas mal de gens qui sont morts depuis longtemps, des jeunes sont morts, des filles, des femmes, des enfants, beaucoup tués, vous comprenez, par des pouvoirs malhonnêtes. Comment voulez-vous que nous ayons pitié maintenant C'est sans pitié, il faut la rigueur, il n'y a pas de pitié. Mamadou domboya est en train de minimiser, d'insulter tous ces citoyens guinéens qui ont des manifestants qui ont été tués des années antérieures, il est en train de les insulter, surtout après avoir dit que lui, quand il a pris le pouvoir, il a dit non, que prochaine, la, prochaine, prochainement, personne ne mourra pour la, la politique. Et depuis ça, on a au moins une vingtaine de morts, tués par le moment de N'est-ce pas Il insulte les cadavres, il insulte nos morts, il insulte en fait, euh, disons, nos héros, morts pour la Guinée. Comment voulez-vous que nous ayons pitié de lui, cher comptoirien Alors, cher patron de l'armée, alors il y a plusieurs méthodes, je le dis, je le répète mille fois. Actuellement, Mamadi Doumbouya est en train d'arrêter les gens. Raison de plus que la méthode sporadique serait beaucoup mieux, n'est-ce pas C'est un acte isolé, où ce seront, ce sera des, donc, il est question de passer par des actes isolés. L'éliminer physiquement, c'est clair. Et une fois il est éliminé, parce que le serpent, c'est la tête. Et puis c'est fini, vous verrez. Et vous, quand vous venez au pouvoir, moi je n'ai absolument rien à vous dire. Je suis sûr, à 100%, ça c'est la logique de raisonnement. Vous serez obligé, que si vous le voyez ou non, vous serez obligé cette fois-ci de mener une transition, en fait, euh, demandée par tous les Guinéens. La vraie transition où il est question de consolider notre structure politique, chers dire. N'est-ce pas Mamadou Dombi a pu continuer à arrêter les gens. Vous passez par la méthode sporadique. C'est facile. Il est entouré par beaucoup de militaires, des gardes corps. Alors c'est facile dans ce cas. Je C'était Nabil El Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute bonne soir.